Bonjour à tous, nous sommes le 23 novembre 2021. Je voudrais euh, faire une petite vidéo aujourd'hui. Euh, vous parlez euh, de ce qui se passe au niveau du climat euh, euh, négatif que je perçois un peu partout. Euh, puis, je voudrais pas non plus dire qu'on qu vit euh, dans, euh, dans un roman d'aller au pays des merveilles. C'est assez négatif un peu partout et avec raison, dû à la hausse des taux d'intérêt. Mais je voudrais... Euh, Peut-être qu'on regarde euh, les marchés, mais euh, dans une perspective plus globale. Euh, mais avant toute chose, on va parler euh, de, de quelques sujets là, que j'ai euh, placés sur mon site, sur mes deux sites. Et puis, un nouveau site que je voudrais vous présenter, que j'ai découvert tout à fait par hasard, ça se trouve être un site euh, où les investisseurs très, très connus, euh, à succès, euh, euh, on a les actions qui investissent et c'est assez intéressant. On va regarder ça euh, après les, les nouvelles là, que j'ai repérées et bien entendu, je voudrais vous parler de la hausse des taux d'intérêt et surtout euh, d'une nouvelle qui est sortie euh, de la part ben, de la Banque du Canada, là, euh, la Banque du Canada qui parle de, de, du système de santé là, euh, euh, canadien qui est... Bah, ce qu'ils disent, encore, c'est selon le discours, euh, qui est solide, tout ça, mais la banque, okay, que le système lui-même va, même si on tombe en récession en 2023, moi, je pense qu'on est déjà en récession, euh, mais qu'on pourrait quand même euh, s'en sortir euh, assez bien. Le Canada, je pense qu'on pourrait... S'en sortir quand même bien. La raison, c'est pas parce qu'on a un bon euh, euh, dirigeant en ce moment, un parti politique qui est le parti libéral. C'est tout simplement parce que les bases du Canada sont solides. On a beaucoup de matières premières et on a aussi, euh, euh, on doit le dire, euh, regardez tout simplement au niveau du Québec. Là, et ça, c'est pas à cause de la CAQ non plus. C'est des structures qui ont été mises en place il y a des, des, des, euh, des, des, des décennies là, euh, avec la caisse de dépôt. La caisse de dépôt, je pense, qui a été mise en place par euh, Jacques qui euh, se trouve être le Bodland de de, des Québécois. Et euh, c'est là-dedans qu'on va piger pour donner, entre autres, le régime des rentes euh, euh, au, euh, au Québec ici, là, le RRQ. Et puis, on va avoir une augmentation de 6,5% euh, au régime des rentes et à d'autres régimes aussi. Là, euh, Pension des Invalides, tout ça. Euh, ce que je veux dire, c'est que quand même, notre système euh, a, a des... Euh, et puis, il faut préciser aussi que euh, notre bas de laine, euh, a très bien performé les dernières années, malgré les tumultes euh, passés. Euh, des bourses. Et encore cette année, je pense qu'on a, a eu un rendement positif. En tout cas, peu, peu importe euh, ce que je veux dire, c'est que le Québec euh, s'en tire quand même bien, dû au fait qu'on a beaucoup, beaucoup de richesses et on exploite beaucoup de mines. Ça. On n'entend pas parler souvent parce que dans le fond, les woke écologistes pensent qu'ici, euh, au Québec, il se fait rien. Non, non, non. Il y a beaucoup de mines euh, qui euh, sont en activité. Moi, j'ai travaillé pour une grande minière, je vous en ai souvent parlé, qui se trouve à être Rio tinto, Rio tinto Feridistan et euh, qui va chercher le minerai dans le nord du Québec, euh, à Havre-Saint-Pierre. C'est de lîle minute là. Donc, c'est une des, des, des, des très, très grandes mines euh, du Québec. C'est sûr qu'on a ArcelorMittal. On a, Arcelor On a euh, mon ami euh, Jacques, euh, c'est, euh, euh, dans le nord du Québec, là, qui est ArcelorMittal, là-bas, là, -bas, là euh, euh, j'ai oublié le nom euh, de toute façon il y a beaucoup beaucoup de mines et il y a beaucoup de richesses au Québec et on a aussi l'hydroélectricité euh, qui est une valeur euh, qui est très très très sûre parce que nous on ne manquera pas d'électricité euh, on a beaucoup beaucoup de, de, de maisons privées et d'édifices qui sont chauffés à l'électricité donc euh, oui on est une terre de richesses au Québec, cependant euh, euh, comme le reste du monde on s'endette euh, donc euh, ce qu'on va faire rapidement euh, bien ben, Regardez la Banque du Canada. Ben, l'article, vous irez la lire. Euh, je l'ai placé sur mon site. Il y a que vous dire un peu ce qui s'est dit un peu partout, là. Euh, dû aux personnes qui ont contracté des hypothèques avec des taux variables. Euh, les taux variables, moi, j'avais toujours eu ça, des taux variables, depuis. Euh, même, on avait eu, euh, en 2007, 2008, on avait dit que dans le fond, il fallait sortir des taux variables de, de, de cette stratégie-là -là, d'emprunt, des taux variables. Moi, j'avais décidé de rester, donc j'ai toujours été des taux variables jusqu'à. 2020, fin 2020, là, où ce que mon hypothèque a été renégocié, j'ai renégocié avec un taux très, très avantageux pour 5 ans. On verra dans 5 ans. Euh, mais, euh, non, j'avais toujours eu les taux variables, mais malheureusement, les personnes dans la folie euh, qui ont suivi de l'injection monétaire euh, un peu partout euh, sur la planète pour pallier à la soi-disant grande pandémie qui est arrivée, euh, bon, ce qu'on a fait, tout simplement, on a disloqué le système, et là, on se retrouve avec euh, des contre-coup de ça. Donc, les banques centrales se trouvent justifiées à monter les taux d'intérêt. Ben, on n'a pas le choix parce que l'inflation euh, va tuer tout le monde, mais c'est eux-mêmes qui l'ont créé. Et la deuxième chose là-dedans, c'est qu'il y a que des personnes qui sont tombées dans un genre, genre de psychose, je dirais bien, là, où euh, le prix de l'immobilier ou ben de, de tous les actifs. Même, on parle des crypto-monnaies de ce temps avec le scandale de FTX et, et tout tout le monde a acheté à peu près tout et même on avait le... L, je vous en ai parlé là NFT, qui se trouvent être des petits gifs là, euh, qui valaient des millions. Bon. On est tombé dans une folie spéculative et là, on est en train de retomber sur Terre et les banques centrales sont très très au courant qu'il y a beaucoup de ménages qui vont souffrir de ça, dû au fait que euh, la hausse des taux d'intérêt avec des taux variables, ce que ça fait, c'est que si tu as contracté un emprunt pour 25 30 ans, je ne sais pas comment, 25 ans, il y avait un exemple là, dans, dans la presse cette semaine, euh, la, madame, la fille avait contracté un emprunt pour sa maison dans, dans le top. Là. Donc, elle l'a acheté d'un actif euh, surévalué. Et ensuite, euh, avec la, la hausse très très rapide de la Banque du Canada, hausse, euh, hausse de, de, de, de, de taux d'intérêt euh, et euh, le taux variable est revisable. Je pense que c'était à, à toutes les années. Moi, j'étais avec Desjardins. Donc, euh, lorsque tu veux garder ton même paiement, tu on l'entente, tu gardes le même paiement, euh, même si les taux d'intérêt montent, alors tu dis « ça ne me fatigue pas trop ». Cependant, c'est que le terme augmente. Et dans l'exemple qu'il y avait, c'est beaucoup de personnes, là, je pense que c'est… Je me souviens pas des chiffres, c'est beaucoup, beaucoup de personnes qui ont contracté euh, des taux variables, même plus qu'avant la, la, la, la COVID. Là. Donc, euh, on est allé là-dedans en disant « ah, les taux sont faibles, tout ça, mais on est monté tellement, tellement rapidement, les banques ». Euh, Centrale, je parle ici au Canada, c'est la même chose aux États-Unis. <rire> Donc, la personne, l'exemple qu'il y avait, elle se retrouvait, oui, avec un paiement toujours égal, mais euh, par contre, euh, le terme augmente. Et euh, aujourd'hui, elle se retrouve avec un, un paiement là, qui va durer 62 ans, avec le même paiement. Euh, le même paiement, là, elle va payer pendant 62 ans avec le... le, le... <rire> le taux d'intérêt, et il y a un point critique aussi, on en parle beaucoup, là, c'est pour moi qui ai qui constaté ça, je le sais parce que je, écoutez, je m'intéresse à l'économie et ma propre économie depuis toujours, donc euh, il y a un point critique où on ne on peut, en gardant un paiement, là, être seulement à contribuer à payer notre, notre l'intérêt. Donc, on ne, on ne paye plus de capital si on garde un paiement égal. Donc, c'est tragique. C'est vraiment, vraiment tragique. Il y a beaucoup de... ben beaucoup, je pense, c'est 20... Je peux pas dire comment les, les chiffres, là. Vous pourrez aller les vérifier. De toute façon, ça a sorti partout dans les médias, là, Mais c'est tragique. Et puis... Euh, ça c'est au niveau des, des taux d'intérêt de la souffrance, la souffrance n'est pas terminée et je voudrais vraiment prendre du temps c'est pour ça que <rire> je ne veux pas perdre trop de temps là, à euh, aller voir les graphiques et la raison est très simple. On est dans un climat très, très, très euh, morose avec raison, parce que je voudrais qu'on regarde des graphiques d'une manière euh, neutre pour constater euh, dans quoi est-ce qu'on est et puis est-ce qu'on peut s'en tirer même dans une situation comme ça. Moi, j'ai euh, revisité mes classiques. Euh, écoutez, j'ai une bibliothèque pleine de livres sur euh, euh, la bourse, la analyse technique. Je me suis toujours intéressé. Ça fait 20 ans. Là. Euh, donc ça, c'est un des, des premiers livres. Là, c'est... C'est un peu de valeur qu'on voit pas très, très bien parce que c'est ça se trouve avec mon écran vert en arrière. Là. Ça se trouve euh, un classique de Stan Weinstein, euh, secret pour gagner en bourse, dans la hausse comme dans la baisse. C'est le premier livre que j'ai acheté. Euh, bon Le feuille là tout simplement, c'est tout simplement pour vous montrer que j'ai... Euh, euh, les bases, j'ai revisité mes bases parce que dans, dans un climat dans lequel on est en ce moment, euh, il faut euh, peut-être, euh, si on veut acheter des actions comme c'est mon cas, il faut peut-être euh, regarder qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, comment on peut, peut s'en tirer, euh, être très très prudent, être avec, garder beaucoup de cash… Euh, pas euh, tout mettre dans les actions mais si on veut acheter des actions euh, il faut trouver des actions de valeur et c'est ce qu'on j'aimerais vous euh, montrer euh, comment qu'on peut en trouver et euh, sans, sans non plus euh, vous donner de conseils d'achat euh, je donne aucun conseil d'achat je l'ai toujours dit je vous dis pas acheter ça je vous dis moi ce que je peux avoir acheté mais ça ne vous dit pas d'acheter acheter ce que j'ai acheté je veux pas embarquer là dedans et le deuxième livre euh, qui est un classique euh, j'avais acheté le plus petit mais ça c'est de gros c'est de John Murphy c'est l'analyse technique des marchés financiers donc je revisite tout simplement mes mes euh... Alors, je sais pas si vous voyez bien on ne doit pas vous voir très très bien là on voit les graphiques tout ça c'est le livre euh, euh, hyper complet sur l'analyse technique et c'est là-dessus que je voudrais euh, euh, qu'on regarde les graphiques là dans un et puis j'ai modifié un peu la couleur de mes graphiques pour vous les présenter pour vous montrer avec euh, mes euh, j je me sers de plus d'indicateurs que ce que je vais vous montrer, mais quand même, pour vous donner une idée euh, que, que, où est-ce qu'on se trouve au niveau des marchés. Et bien, je vais vous donner mon analyse, tout simplement. Et le dernier, qui est non le moindre, c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu sur la bourse, l'analyse technique et euh, les marchés. Là, euh, comment les personnes, le site que je vais vous présenter, comment les personnes, quelles stratégies ces personnes-là euh, prennent pour... Euh, et bien, moi, je suis pas je ne suis pas là pour tout, du tout, du tout. Alors, moi, je suis petit petit micro-investisseur. Euh, mais euh, pour eux, la raison pour laquelle euh, ils sont capables de, de, de fonctionner dans les marchés aussi comme baissiers, ben, c'est. Euh, bon, dans ce livre-là, c'est pas de la publicité que je fais, mais tout simplement, on n'a presque pas de graphique. Et le, le... Il y en avait peut-être un que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si je vais le voir. Non, c'est pas important. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on va faire euh, aujourd'hui, tout simplement. Euh, je le trouve pas. Bon, il y a quelques graphiques, pas beaucoup de graphiques, mais euh, euh, c'est parce qu'il y a un graphique que je voulais vous montrer. C'est pas plus grave que ça. Euh, je pense que c'est si de toute façon peut-être on le sait pas grave. Donc euh, je révisite mes classiques tout simplement. Ben, j'ai lu et relu certains de ces livres-là, donc dont le dernier, là, le trading directionnel de euh, Michael Covel qui est extraordinaire. Euh, et j'ai refeuilleté euh, les, euh, <rire> les secrets de à la bourse de Stan Weinstein tout simplement parce que je veux me remettre dedans Dans le contexte où on est. là euh, et On peut acheter facilement des actions lorsque tout monte, là. Euh, comme c'est arrivé dans les années 2000. Moi, je suis arrivé dans le sommet, malheureusement. Euh, mais en, en ce moment, on est dans une situation très, très similaire à ce qui s'est passé dans les années 2000. Et je vais vous le montrer graphique à l'appui. Le premier graphique, on va vous placer ça comme ça pour que vous puissiez me suivre. Et euh, ce que je voudrais faire, tout simplement, c'est vous montrer à, à la fin, là, quelques graphiques que, que j'ai repérés qui pourraient euh, euh, donner une montée assez impressionnante dans un marché baissier, parce qu'il en existe. Bon, on va commencer avec euh, le Standard euh, J'ai, euh, C'est ça, j'ai mis beaucoup de couleurs pour peut-être que vous puissiez... Euh, euh, ok on va enlever ça euh, puissiez constater là, euh, euh, euh, moi je me suis fait un petit système qui est très très simple c'est ça que je veux vous montrer là on va mettre ça comme ça ici, je pense que je vais être correct. Un système tout simplement, euh, un, un, un point d'achat et de vente, c'est simple, simple, simple. Euh, J'utilise des graphiques, comme je vous en avez souvent parlé, des graphiques à, ben, à long terme, des euh, euh, surtout euh, hebdomadaires pour un point d'entrée un point de sortie. Et euh, tout simplement, je voulais vous expliquer mes quelques indicateurs qui sont pas... Beaucoup, beaucoup, euh, je pas 50 000 indicateurs, mais pour vous montrer comment je procède, ça va être très, très rapide. Je ne vais pas embarquer euh, dans le détail. Tout simplement, j'ai fait un, un, un, bah, un petit programme que j'ai pris, là, ça se trouve être TradingView, et euh, c'est un, un, un petit euh, euh, un bout de code là, qui existait, que j'ai modifié à ma sauce, où euh, j'ai des signaux d'achat et de vente qui sont très très simples, au croisement des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, c'est 13,40 dans un graphique hebdomadaire. Il y a beaucoup de stratégies. Je ne suis pas plus fin que les autres. Vous voyez la même chose que je peux voir. Donc, ce que je constate tout simplement avec cette petite stratégie qui est très, très simple, avec l'aide du TRIX et du RSI, bien entendu. TRIX, j'ai mis 15 ici. RSI, habituellement, on a 14 qui se trouve être la norme. Moi, j'ai augmenté ça pour avoir peut-être une euh, tendance plus lisse. Et euh, le RSI euh, qui se trouve avec euh, Relative Strength Strength, euh, C'est vraiment un, un, un oscillateur extraordinaire euh, qui vous montre euh, où est-ce qu'on s'en va dans le marché. Et euh, bah, tout, vous le voyez, euh, on peut tracer des tendances sur le RSI. Euh, ça nous donne une très très bonne indication. Si on si on on retourne on, on continue dans la hausse des, des marchés. Donc euh, euh, ok, je veux pas rentrer dans les explications là-dessus. Euh, je rentrerai un peu plus tard peut-être dans une autre vidéo. Euh, tout simplement où est-ce qu'on en est rendu? Euh, comme je vous avais dit ici euh, en début janvier euh, j'avais parlé, j'avais fait une vidéo où on était euh, dans une situation très précaire parce qu'on avait eu une folie d'achat et euh, surtout le mois de janvier est annonciateur de ce qui va se passer dans le reste de l'année et c'est exactement ce qui est arrivé et j'avais mes indicateurs que j'ai rafraîchi là, euh, pour vous <rire> tout simplement j'avais un signal d'achat ici après 2000, la, la, la, la, la petite, euh, le petit crash de 2020, on parle sur le Standard and Poor, et on a eu un, signa un signal de vente ici et un signal d'achat ici, et on voit que le Trix 15 confi confirme mon achat. Ou si dit, c'est pas compliqué. Lorsqu'on est au-dessus ici, là euh, on est dans une zone acheteur, et du moment qu'on perd euh, la, la, la, la ligne là, de centre, là, on tombe dans. Il faut vous vendre. Bon. Donc on a eu un signal de vente ici, comme je vous avais dit, 2000, Bah c'est arrivé ici qu'on avait le, le, le top. Là, et on voyait très très bien, si je trace une ligne, je ne le ferai pas sur mon RSI qui est un, un indicateur extraordinaire. Là. On avait un signal de vente ici, euh, ma ligne comme ça. Je vais vous le montrer rapidement. Je trace une ligne comme ça, euh, comme ça ici. Donc, j'avais une casseuse. Donc, on était dans un signal de vente qui correspondait ici au point, là, à peu près. Là. Donc, on avait une indication qui nous disait de pas rester dans ce marché-là. Et en ce moment, où est-ce qu'on en est? Même si on a un rebond technique, moi, je crois que la descente n'est pas terminée encore. Vous voyez très, très bien qu'on monte, on monte, mais ce n'est pas encore terminé sur le Dow Jones. Euh, ça monte encore plus, mais on n'a pas encore de, de signal euh, euh, d'achat parce qu'on n'est pas encore rendu ici dépassé. Et ici, malgré qu'on a cassé sur le RSI, il faut avoir les deux confirmations. Et je vais vous montrer rapidement, peu, sur le, le Nasdaq, ben, ça se trouve être euh, le, les GAFAM là, qui, ont, qui sont en pleine chute. Euh, et il n'y a rien à faire là-dessus, malgré qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes encore. Je vous dis, la situation me fait, euh, fait ressembler beaucoup, beaucoup à ce qui s'est passé en 2000. Et c'est ce que j'aimerais aller voir avec vous. Donc, euh, euh, le, les GAFAM, c'est la même chose qui s'est passé sur le Nasdaq en 2000. Avant d'aller là, là, je vais regarder rapidement alors où est-ce qu'on en est. Comme je vous dis, on n'est pas encore dans un, on est en, on est pas encore en position d'achat, mais on a eu un revirement assez spectaculaire dernièrement. Et je vous dis, moi, je parle, lorsque je parle d'or et d'argent, je parle plus au niveau des fondamentaux, parce que fondamentalement, les, même là, le dollar américain commence à perdre des plumes. Euh, donc, on n'est pas encore en confirmation d'achat. Mais euh, mais euh, j'ai acheté de l'argent dans cette situation-là et je continuerai à l'en faire si je pouvais. Peut-être le petit 400$ de M. Legault, parce que c'est ça que j'ai su que j'aurais. Bon, ben j'achèterai des lingots, un, un, un, un petit un mini-lingot d'argent, je sais pas. En tout cas, peu importe, là. Euh, Bitcoin, rapide demain, on n'en parle même pas, on est en pleine déconfiture et euh, c'est la même chose pour toutes les crypto-monnaies, il n'y a rien rien qui nous montre qu'on va changer de direction en tout cas pour l'instant on, on continue à creuser peut-être que la valeur intrinsèque du, du Bitcoin serait zéro je ne sais pas, on verra donc je voudrais euh, regarder rapidement avec vous euh, et ensuite on va finir avec les. s'il existe des actions qu'on peut acheter euh, donc, euh, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé en 2000. Ça, ça se trouve être euh, 2008-2009. Moi, c'est plus 2000 que je veux aller voir. Puis la raison que je voudrais aller voir ça, c'est pour vous montrer que je pense qu'on n'est pas encore en changement de direction. Euh, ce qui est arrivé, on avait eu une longue montée de 1990. Ben, c'est arrivé 1980 jusqu'en 2000. On, <coughs> on a eu un, ici un euh, petit soubresaut en 1998. Ensuite, on a continué la montée. Et lorsqu'on a eu la la, la la fameuse chute du Nasdaq, on dit, est-ce que c'est un crash qui était... Sur, sur le Nasdaq, oui, euh, mais pas nécessairement sur le Standard Poor. Regardez la descente. Comment qu on, on, que la descente a été douloureuse et, et lente. On est parti d'un top là, en 2000, le 30 octobre 2000. On a, on a fini cette descente-là euh, en 2003. Donc, on a eu... Euh, 2001, deux, deux ans là, de, de, de, de souffrance. Et euh, vous montrez euh, la raison pour laquelle je vois que sur le, le, le Dow Jones, on peut avoir probablement moins de turbulences turbulence, ben, regardez ce qui est arrivé entre 1999 -2000 en 1999-2000 jusqu'en le creux là, de 2003. Là. Vous voyez, la descente est vraiment moins forte parce que dans une récession, il faut pas penser que tout est arrêté. Et dans le Dow Jones, on a beaucoup d'entreprises euh, qui sont quand même des entreprises euh, soit au niveau de la nourriture, on n'arrête pas de manger lorsqu'on est en récession, euh, des, euh, des biens essentiels. Donc, c'est pour ça que le Dow Jones souffre moins dans des périodes de récession et ce qui est arrivé, on a eu du va-et-vient en décembre jusqu'au creux ici, là, en 2003, où on est reparti. Ça, c'est lorsque George Bush était sur un porte-avions et a dit que la guerre en Irak avait été gagnée. Ce qui était faux, mais peu importe, c'était de la communication. Et le Nasdaq. Ça, c'est très, très important de retourner à ce qui s'est passé. Parce que moi, je dis que la, la période qu'on vit est absolument semblable à ce qu'on a vécu au niveau des technologies. On a eu une montée très, très fulgurante, surtout de euh, 1999 2000 Moi, je suis arrivé ici, j'ai acheté des actions, comme je vous avais déjà raconté. C est, c est, ça avait doublé en quelques semaines, je, je, mais je n'avais pas compris qu'on était dans une hyper-bulle, comme on est aujourd'hui dans la bulle des technologies. On avait eu un rebond et ensuite ça s'est écroulé. Et ça a été... Lorsqu'on a des rebonds, c'est des rebonds solides, on prend espoir, mais ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et c'est arrivé la même chose jusqu'en 2003. Et ce qui est spectaculaire au niveau du Nasdaq, on avait, euh, mettons, 1500 points. On est allé à 1200 points, là, le plus bas, là. Et c'était une valeur qui avait été connue en 1996. Donc, euh, c'est un peu la même situation qu'on vit. Euh, Est-ce que la chute est terminée? Comme je vous avais dit euh, il n'y a pas très, très longtemps, moi, je ne le crois pas. Je pense qu'on a encore euh, beaucoup, beaucoup de de, bah, de potentiel de chute. Euh, c'est pas parce que le, Nord, le Dow Jones a rebondi de même. Comme je vous dis, si on se fie à ce qui s'est passé en 2000, il pourrait avoir une situation très, très similaire. Donc, euh, euh, dans un contexte comme ça, j'ai fait des recherches. là. Euh, je me sers de TradingView, mais de, de ben, le site Bar Chart aussi, en tout cas beaucoup de sites. Là, mais euh, je fais des screens d'actions pour savoir s'il y a des actions qui peuvent être achetées dans ces dans, dans des temps comme ça. Oui, oui, tout à fait, il y en a. Euh, et euh, je voulais, comme dans un premier temps, rapidement, parce que je veux vous montrer les actions, les, action, les actions, technologiques qui ont connu une montée absolument extraordinaire en peu de temps. Ben là, on a Tesla ici. On a Apple, qui se trouve faire partie des GAFAM, qui a moins souffert encore. Euh, Amazon. Amazon qui là, là on est rendu à, au prix qu'on avait en janvier 2020 là, avec Amazon. Donc ça ne va pas très bien. Euh, on a Meta. <rire> Meta aussi, qui est une catastrophe absolument euh, incroyable. Le prix, c'est 99$, on avait ça en 2016, je crois, dans ces coins-là, euh, c'est ça. Donc, euh, <rire> ça ne va pas très bien... Euh Nicolas, qui se trouvait être un titre là, où, euh, qui faisait compétition à Tesla, là, euh, qui avait grimpé d'une manière absolument... J'avais remarqué le titre, j'étais comme abasourdi et qui a descendu aussi vite et qui est, continue une chute. là. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui sont en chute. Euh, euh, Intel, c'est la même chose, en chute totale. Donc, euh, je ne veux pas revenir là-dessus, mais j'ai, euh, dans une situation comme on vit là, il y a moyen de trouver des actions qui montent. Je ne vous dis pas que c'est... Euh, je vous conseille même pas d'acheter des actions, mais j'ai repéré quelques actions tout simplement pour euh, vous donner une idée euh, qui peut avoir, oui, des actions qui, qui montent. Et dans un, le classique que je vous avais parlé, secret pour gagner à bourse, euh, c'est là-dessus, je retourne à mes classiques. Euh, ce qu'il dit tout simplement pour gagner des, pour euh, obtenir des titres super gagnants, c'est qu'après une longue, longue, un titre a, a été en chute très, très longue et on a eu un long plateau là, de consolidation, comme cette action-là ici, et on a un retournement ici. Et ça, ça me donne, avec mes, mon analyse, j'ai tout simplement la confirmation d'un achat, euh, parce que ici, mon, mon Trix euh, monte. Le RSI a cassé, bah, ici c'était assez difficile, mais vient de casser, on vient de passer au-dessus ici, là, on voit que c'est une petite cassure. Donc, <coughs> euh, cas c'est une autre action que j'ai repéré euh, je vous dis c'est c'est pas du court terme là. ça c'est sur des graphiques hebdomadaires et euh, on peut faire un très très long bout là en, en hausse baisse hausse baisse mais on est dans une tendance haussière euh, ça c'est mon petit signal d'achat ici rapidement on va regarder ça euh, gfi euh, c'est une autre action que j'ai repéré euh, euh, euh, puis il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup beaucoup d'actions qui ont continué à monter pendant la, la chute là, du Nasdaq, euh, du Standard Poor's depuis le début de l'année et je vais vous le montrer, on va terminer avec ça Free, c'est une autre action aussi qui, euh, ben, que j'ai acheté parce que justement on a eu beaucoup, beaucoup d'achats ici j'avais eu une cassure et c'est une action qui a été émise, ça fait pas très, très longtemps. C'est des batteries et c'est une con... Je remarque, je regarde aussi en même temps les fondamentaux. Là. Et on peut le faire avec TradingView. Euh, on a un signal de force au niveau technique et on peut aller euh, à TradingView, euh, information technique et information... Euh, euh, fondamentale. Et on a aussi euh, des prévisions. Là. Ça peut être très, très intéressant. Là, où On pourrait voir le titre. C'est des analystes qui font ça. Donc, euh, a, oui, mais il faut fouiller. Il faut fouiller vraiment, vraiment pour trouver des actions. Ça, c'en est un autre que j'ai repéré. Là. Euh, je vous dis, je dis pas si je les ai achetées ou vendues. Je ne pas embarquer là-dedans. Euh, mais c'est des actions que j'ai repérées. Et on va terminer avec c'est ça, je voulais faire une vidéo parce que quelqu'un m'a dit que je ne faisais pas souvent de vidéos, c'est vrai. Euh, on va fermer ça ici. Euh, et puis, euh, fermer, je vois rien que ça C'est bon, Comme ça, et je vais vous montrer deux sites pour terminer. Je sais que c'est une vidéo qui est plus longue un peu de ce que je vous avais dit que je ferais. Là. Euh, pour repérer des actions, euh, je, ça c'est un des sites que j'utilise, Bar Chart, que je connais ça fait très, très longtemps. Et vous avez euh, des stocks, euh, euh, ben, des stocks à, à, à, à à posséder des signaux de stock forts, direction upgrade, et puis c'est de fouiller, dans, en tout cas c'est une des parties que je peux faire, je peux le faire avec euh, TradingView, mais fouiller euh, là-dedans et tout simplement c'est pour vous montrer euh, qu'on a eu durant la, la, la baisse là, de, de, euh, de quelques actions, on a eu des actions qui ont monté, regardez, on est avec un, ex, un, un hebdomadaire, ça peut-être c'est moins évident pour ça, mais je vais essayer de vous en trouver des actions. Euh, OK, on change de direction. Bon, ça en est un exemple là, depuis le début de l'année. On a vu une action, peu importe laquelle, là, euh, euh, une action qui est partie de 4 à 15 aujourd'hui. Euh, ce que je veux vous dire, tout simplement, euh, qu'en choisissant certaines actions, je sais qu'il y a sur FTI, une action que j'avais repérée, là, qui se trouve à avoir, un, semble avoir un beau mouvement de retournement, euh, et euh, on peut repérer, euh, Géo, ça, c'en est un autre, on peut repérer certaines actions, même dans des des tendances baissières, là, du marché. Euh, c'est sûr qu'il faut privilégier des actions qui sont dans des, des secteurs euh, qui montent, mais euh, on peut en trouver. Euh, donc, c'est tout simplement ce que je voulais vous montrer, là, rapide, là, c'est très, très rapide, on ira peut-être plus dans le détail, et ça, c'est ce site-là que j'ai trouvé. C'est vraiment intéressant. Ça se trouve être tous les, toutes les, les, les grands investisseurs qui sont, con, qui sont connus. Là. Et euh, à savoir euh, ce qu'ils ont eu comme performance et surtout euh, euh, ce qu'ils ont acheté comme action. Et Cathy Wood, comme je vous en ai souvent parlé, qui est dans les technos, elle a eu une perte de 62 points, moins 62 de son fonds d'action. Euh, je vous en, en ai souvent parlé. Donc, euh, son fonds d'action est composé de beaucoup, beaucoup de techno. Et vu qu'on ne doit pas être dans les techno, elle continue à garder des actions qui s'en vont à la baisse. Michael Burry, le, on a fait un film sur lui, là, qui avait fait un, euh, en 2008, là, qui avait fait une fortune. Là. Euh, regardez le, le titre Géo, c'est tout à fait un hasard. J'avais repéré ce titre-là. Il fait partie du titre... Euh, du, du euh, euh, de de ce que Michael Burry possède là euh, comme titre acheté et euh, Ridalio, euh, Ken Fisher euh, Charlie Munger qui déteste les cryptos qui dit que c'est euh, de la je ne dirais pas ses commentaires, mais ça, ça euh, Possède de Alibaba, je comprends pas parce qu'Alibaba est en plein de, pleine descente, mais souvent ces personnes-là sont pas pressées. Donc, euh, Jim Simon, qui se trouve être euh, quelqu'un qui est très, très, très. Per, qui a toujours eu une performance cette année, quand même, pas eu de performance de mathématicien. Euh, son fond a toujours euh, été très, très performant. On a Bill Gates ici, ce qui possède. Burchet Tataway, Canadien National, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est très, très. Euh, c'était assez rapide comme vidéo. Je voulais pas... J'ai dit beaucoup en, en, en... peu de temps, là. On est passé 30 minutes, mais euh, vu que j'avais pas fait de vidéo, ça faisait assez longtemps, ben, c'était ça que je voulais vous parler, que oui, on est dans un climat morose. Oui, les bourses, pour moi, n'ont pas fini de, de descendre. On va continuer à connaître de, de, de, de, de, de, la, de la morosité sur les marchés, même si on a une petite montée, euh, Mais euh, je pense que... Il y a moyen, mais il faut être très, très prudent. Et puis, si ça s'écroule, être rapide à sortir. Mais il y a moyen quand même, dans des temps de baisse, de trouver des actions qui peuvent faire en sorte qu'on peut connaître quelques profits. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous donner comme information aujourd'hui. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.